Il t'emmerdera Si t'es un Bonjour à tous, euh, merci d'être encore présents euh, en ce samedi, ensoleillé. Euh, donc pour aujourd'hui, euh, normalement on devait aller au clairion, mais il y a un petit changement de programme. Euh, donc là on va aller en direction l'arbre sec euh, piscine. Et on va voir euh, pour faire nécessaire, pour, faire, pour aller au clairion, mais il faut qu'on voit euh, des aménagements. Donc euh, ça on verra euh, d'ici quelques semaines. Donc ça va être une grande marche, il ne faudra pas traîner. <rire> parce qu'elle fait plus de 4 km la marche. Donc euh, j'espère que vous avez des bonnes années, hein, en bonne santé. <rire> On recevait notre liberté, on de mais ça ne veut pas It's huh. not. Le vaccinat a pris forme dans les cerveaux dérangés de nos dirigeants. Je me suis trouvé en face d'amis que j'estimais et qui exprimaient leur refus de cette obligation mais concluaient en considérant avec le ton grave et sentencieux de ceux qui savent qu'ils comprenaient cette obligation pour les soignants. Vous avez dû les entendre aussi, ces gens, qui n'en voulaient pas pour eux mais qui acceptaient volontiers pour les autres, c'est-à-dire pour ceux en contact avec la maladie et les malades, comme dans une expérience de mille grammes, grandeur nature et dans la réalité vraie. Que leur répondre sinon exprimer mon indignation devant un tel propos J'y ai perdu des amis. Au début de la pandémie, j'avais relu le malade imaginaire de Molière. Molière, génialement, ridiculise la pseudo-médecine, les diaphores, modèle grotesque de tous ces médecins de plateau télé qui ne méritent plus comme sobriquet que ce nom inventé par Molière, Diaphorus. Tous les mécanismes de création de la terreur de la maladie et de la mort, pour le seul bénéfice de leurs affaires médiocres, y sont décrits et démontés. Les mêmes mécanismes ont été utilisés dans cette pandémie, faisant de cette pièce de, 16 so de 1670 une pièce les plus moderne et des plus actuels. Oh, il... Mais Molière ne pouvait pas savoir que 450 ans plus tard, le mécanisme de la terreur serait relayé et amplifié par un pouvoir politique complice et corrompu, et surtout pour le plus grand profit de la finance et des puissants laboratoires pharmaceutiques. Je me suis rendu compte aussi qu'il y avait un autre aspect de la crise que nous vivons et que Molière ne pouvait décrire. Molière se moque d'une médecine qui terrorise ses patients, qui terrorise la société civile. Il ne pouvait imaginer, malgré son génie, que 450 ans plus tard, c'est l'inverse qui se passerait et que ce serait la société civile, l'État, qui expliquerait aux médecins comment se soigner. Car aujourd'hui... C'est cette société qui impose des traitements aux soignants, leur disant comment se comporter face à la maladie. Belle inversion, surprenante, paradoxale, pour ne pas dire renversante des rôles. Et pourtant, ils ont osé le faire. Ils ont rendu obligatoire le vaccin pour les soignants. On a tenté de les convaincre, ces professionnels de santé, à recevoir ces produits bricolés, ces produits transgéniques, hasardeux, mal testés, fabriqués par des laboratoires condamnés de multiples fois pour On les a obligés, eux qui mieux que quiconque, ça fait qu'ils qu allaient, avec ces vaccins, jouer à la roulette russe, mais avec cinq balles dans le barillet. S'ils refusaient, on les mettait à pied, sans salaire, ces mêmes soignants que l'on avait envoyés au casse-pipe dans la première phase grave de la pandémie. Et il s'est trouvé des gens que je respectais qui trouveraient raisonnable cette idée. Ils acceptaient les mises à pied et le retrait des salaires. La France a connu d'autres périodes troublées, d'autres discriminations, commencées dans une certaine indifférence. On a vu comment ils ont fini. C'était la rupture unilatérale du contrat de travail, avec l'exigence, après sa signature, de clauses non évoquées lors de la signature. Le peuple français, malheureusement, à laisser ces personnels qui refusaient l'injection transgénique devenir des pestiférés sans revenus, quelle que soit leur situation sociale, enfants, personnes à charge, loyers, crédits comment qualifier une société qui autorise cela? Il aurait fallu porter plus haut, plus fort notre rejet de ces sanctions. Si la pandémie justifiait de les éloigner des malades, et s'il n'y avait pas d'autre solution que de soigner avec des gens vaccinés, et comble du comble, avec quelle efficacité vaccinale Fallait-il pour cela les mettre à pied et les priver de leurs revenus Dans ce monde qui a tant de besoins de compétences, n'y avait-il aucune autre solution Non, il fallait les mettre au pas, et au travers de cela, nous mettre au pas, nous aussi. Alors aujourd'hui, au moment où l'on voit la pandémie mourir de sa belle fin, pas du tout grâce à la médecine chimique ou transgénique, où l'on sent la fin de la farce du pass vaccinal, où les caisses des labos vaccinateurs sont bien remplies, merci pour eux, au moment où la vie revient, au moment où l'on souhaite que plus rien ne soit comme avant, il nous faut encore rester unis, solidaires, vigilants, pour exiger la réintégration des soignants et de tous les travailleurs mis à pied, car il n'y a pas que des soignants, pour cause du statut vaccinal, le rattrapage de leur salaire non versé pendant leur mise à pied, ainsi qu'une indemnité pour mise à pied abusive, comme cela se passerait devant tous les prud'hommes, et des excuses publiques pour ce traitement ignoble, comme l'a suggéré avec pertinence un manifestant. Nous avons voté cela par acclamation samedi dernier. Cependant, il y a une revendication que nous n'avons pas évoquée et que je souhaite vous soumettre. Il se peut que certains de ces personnels n'aient plus envie de revenir travailler avec ceux qui les ont humiliés avec ces mesures scélér scélérates. Cela est bien sûr compréhensible, car c'est une forte humiliation qu'une mise à pied. Dans ce cas, il faut que nous exigions que cette mise à pied soit considérée comme un licenciement abusif et que les personnes qui ont subi cette injustice soient indemnisées en conséquence comme cela se ferait devant n'importe quel conseil de prud'homme. Pour ceux qui se poseraient la question de savoir avec quel argent on paierait cette indemnité, alors nous le suggérons d'aller le chercher dans les caisses de ces labos qui se sont enrichis scandaleusement au cours de cette pandémie. Oui, le quoi qu'il en coûte, ou plutôt pour employer des termes qui correspondent plus à la réalité, le quoi que les labos aient gagné doit avoir sa réciprocité. Les référentes de l'antenne soutien créées tout au début du mouvement je fais partie du cercle qui, qui soutient moralement et émotionnellement les professionnels suspendus. Alors, il y a des soignants, il y a des infirmières, il y, euh, des... y, y, y a des dentistes, il y a des médecins et euh, toutes sortes de soignants, mais pas que, des artistes, des restaurateurs, des aides à domicile, femmes de ménage praticien de thérapie alternative dont je fais partie, et y compris euh, des personnes dans le domaine du tourisme et de l'événementiel. Les éducateurs. Pardon Les éducateurs. Les éducateurs, c'est vrai. Et ce qui est fort dans cette situation, euh, c'est c'est peut-être un peu plus fort même pour les fonctionnaires de l'État, même pour nous tous, ayant été mis au banc de la société alors que notre nuisance n'a pas été démontrée, c'est que parmi les blessures les plus courantes en conséquence de cette situation, elles y sont toutes, et alors je vais les énumérer, les blessures émotionnelles les plus courantes, le rejet, l'abandon, l'injustice, la trahison et l'humiliation. Vous imaginez pas comment, euh, quand on est euh, rejeté de son travail, le sentiment d'humiliation que ces personnes ont pu ressentir, avec aussi euh, la charge pour retrouver un travail et de quoi subsister surtout. Alors avec courage, ensemble on va s'en sortir et revenir plus fort. Moi je pense. Mais sur le chemin de la résilience, comme l'a dit Pierre, il est essentiel de faire cette démarche que d'exprimer son offense et formuler ses vœux de réparation. Donc oui, cette démarche est vraiment plus que le minimum nécessaire. Voilà. On Merci pour les lettres commandées qui ont été envoyées au maire. On avance, on avance. Mais bon, ça ne suffit pas encore. Il y en a encore 248 à faire. Alors, donc ce serait pas mal qu'on vienne nous aider. Euh, par contre, hier, on a fait une, une intervention très intéressante par rapport à cette lettre avec le collectif Riva. Euh, nous avons été chez les commerçants sur Auxerre. Nous avons donné ce, ce courrier de 8 pages. Et en fait, ils ont été très, très bien... Enfin, nous avons été très bien reçus. Donc, je pense que ceux qui veulent se lancer à envoyer des lettres commandées pourrait éventuellement euh, envoyer ce courrier poser ce courrier chez les commerçants de leur commune et comme ça les commerçants seront aussi au courant et ce serait pas mal on est bien bien reçu et c'est je trouve enfin j'ai bien aimé quoi à, à, à refaire voilà donc si vous voulez des, des informations ben, vous allez sur antipas 89 et puis vous avez toutes les, les modalités. Alors il y a un petit changement au niveau du, de la liste des maires. Avant c'était les maires qui, euh, qui restaient à contacter au, enfin qui étaient déjà contactés. Aujourd'hui, c'est le contraire, ce sont les maires qui sont encore à contacter. Donc après, moi je dirais, il est qu'ils sont faits. Voilà. Donc ben, merci pour votre aide, parce qu'on a besoin de vous. Merci. Donc là, c'est une alerte aux sportifs de tout niveau. Alors, le programme de vaccination universelle avec l'injection Covid-19 faite de produits expérimentaux entre en collision frontale avec la mondialisation heureuse. Entre les décès recensés sur les terrains de foot qui n'ont jamais été aussi élevés et qui continuent d'augmenter, à savoir que depuis les années 2000 jusqu'à l'année 2020, on dénombre entre 3 et 7 cas de décès sur les lieux de match, que ce soit en France ou dans le monde. Alors, si l'on regarde les statistiques vérifiées et connues, euh, du, 1er, euh, oui, du 1er janvier jusqu'au 31 décembre 2021, on dénombre chiffres et listes des morts sur le terrain. 16 morts en plein match. Euh, en janvier 2022, sur un an. Ah c'est. pas moi qui ai écrit le texte, donc euh, j'ai un peu de mal. Sur un an, augmentation inexplicable de 2,5%. Il y a tous les ans des, des, des morts subites. Hein. Juste un chiffre de source le cardite 2020, 0. Myocardite 2021, 24 000 pour 12 mois. Et pour 2022. 8400 pour un mois. Vous ferez vous-même les ratios mensuels. Et cela n'est que l'iceberg par rapport aux sous-déclarations auprès de l'organisme de pharmacovigilance américain. Mais le véritable bloc glaciaire, invisible, sournois, c'est celui de blessures peu, repé peu repérables sur les systèmes cardiovasculaires que portent nos enfants vaccinés et qui feront forcer pendant des années le cœur de nos petits afin de pouvoir assurer le cycle de l'oxygène et du gaz carbonique, euh, voire même de correctement irriguer euh, tous leurs organes. Concernant euh, Pfizer, en ce qui concerne les, euh, les myocardites, il dit. Il nous faut au moins cinquante ans, ans d'études pour les voir à peu près clair sur ce projet. Nous sommes revenus, à l'heure, malgré les longs parcours. Donc, euh, on n'était pas nombreux aujourd'hui. J'espère qu'on y sera plus la semaine prochaine. Il n'y aura pas de désistement dans les manifestants. Donc, euh, j'attends euh, toujours pour la camionnette si vous voulez participer. Bien sûr, vous pouvez pas participer toutes les semaines, on hein. comprend. Merci à vous peur à personne, mais je ah oui c'est pour les légumes, comme ça ça a les fait grandir les légumes. Et... Et... Et... Et... Et... là. J'avais pas vu qu'il y avait ça. Bah oui, du coup c'est des vaches. il n'y avait pas de légumes, si vous voulez C'est pour les légumes orphelins merci, merci. merci.